Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être en votre présence aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on qu m'a invité pour participer à Academia Christiana. Euh, je n'avais pas pu les étés précédents, mais on, me, on ne m'en disait que du bien. On me disait vraiment, tous mes amis me disaient, il faut que tu viennes, tu vas avoir une jeunesse absolument formidable, très belle, très formée. Et euh, il serait bon pour toi, pour ton optimisme personnel compte tenu de toute la dépression qu'on peut parfois avoir lorsqu'on regarde la société, ce serait bien pour ton optimisme que tu vois ces jeunes-là et que tu puisses leur parler. Donc je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et de constater en effet qu'il y a une belle jeunesse euh, catholique, de droite je suppose quand même un petit peu, et, euh, et qui a le sourire, donc ça fait vraiment plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point, surtout quand on fait un travail assez solitaire comme, comme je le fais, on est capable de passer plusieurs jours sans voir personne et à ne regarder que les news sur les réseaux sociaux et les médias, ce qui, franchement, je ne vais pas vous l'apprendre, est assez déprimant. Donc, je suis ravi d'être là et euh, aujourd'hui, on m'a proposé de, de faire une petite causerie, de discuter de la philosophie de droite. Alors, ça tombe bien parce que philosophie de droite, c'est donc mon dernier livre. Mais je me suis dit, en réfléchissant, notamment hier, je marchais un petit peu, je me suis dit que... À la fois, je n'avais pas envie de, de spoiler tout ce qu'il y avait dans mon livre, c'est-à-dire faire une, une conférence assez professorale pour vous expliquer tous les, toutes les thématiques qu'il y a dans mon livre. Si vous avez envie de découvrir la, la philosophie de la contre-révolution qui est à l'origine de la pensée de la droite, vous pouvez bien sûr le faire en lisant directement les penseurs de la contre-révolution. Vous pouvez s'introduire à eux à travers mon livre qui est fait pour ça. Et puis, je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous sont déjà formés sur ces questions-là. Donc, euh, finalement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai souhaité vous prendre un peu à contre-pied en essayant de vous transformer en gauchiste aujourd'hui. Je me suis dit que vous étiez peut-être très très bien formé en termes de, de philosophie catholique, en termes de philosophie contre-révolutionnaire, en termes de philosophie de droite, mais que peut-être vous ne connaissiez pas tant que ça la pensée de nos adversaires. Et la pensée de nos adversaires, depuis les Lumières jusqu'à la... La pensée de gauche déconstructiviste d'aujourd'hui a une colonne vertébrale qui euh, est à peu près la même, et en tout cas elle se vérifie dans pas mal de, de points, sur pas mal de points. Alors je me suis dit, pour m'amuser, plutôt que de vous faire, voilà, encore une fois une conférence un peu lénifiante, un peu chiante, comme vous avez sans doute, alors pas chiante, vous avez eu des conférences sans doute formidables cette semaine, mais euh, très professorales, je me suis dit que j'allais plutôt essayer de vous convaincre d'être de gauche en vous montrant les, euh, les étapes de la pensée de, de la gauche, comment ça fonctionne à la fois d'un point de vue personnel, c'est-à-dire euh, au niveau individuel, mais également, du coup, au niveau historique. Parce que vous allez voir que c'est lié, en fait. La façon dont on se met à penser euh, de gauche au XVIIIe siècle, pour résumer simplement, jusqu'à aujourd'hui, ces étapes-là, cette logique-là de gauche, se vérifie aussi au niveau individuel, c'est-à-dire dans le cadre de la vie d'un individu quelconque, J'allais dire vous et moi, c'est pas vraiment vous et moi, mais en tout cas de l'avis d'un de nos compatriotes français, malheureusement. Donc je vais essayer de vous parler de cette philosophie de gauche. Alors, d'abord, euh, petit préambule, petite chose que je, que je souhaite dire avant. C'est quelque chose qu'on ne m'a pas beaucoup demandé à, suite à la lecture de, de mon livre. C'est qu'en fait, lorsque je dis de gauche, je veux dire moderne. Et ce sont des termes qui pour moi peuvent être euh, synonymes. En réalité, la gauche, c'est la modernité, et la modernité est la gauche. Et nous vivons depuis le XVIIIe siècle, surtout, la philosophie des Lumières, puis la Révolution américaine un petit peu, mais surtout la Révolution française. Nous sommes entrés, il faut bien le comprendre avant toute chose, nous sommes entrés dans une nouvelle ère civilisationnelle. Nous avons changé, nous avons switché, comme on dirait en anglais, on n'est pas sur Radio Courtoisie, donc je n'ai pas de, de, de pièces à mettre dans un petit cochon. Euh, nous avons switché de façon de, de penser. Jamais une civilisation n'avait changé à un point aussi radical, sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'approcher le monde, d'approcher Dieu, d'approcher la vie de la cité, d'approcher la métaphysique, d'approcher l'existence même de, de, de l'être humain sur Terre. Il s'est passé quelque chose de tout à fait radical, de tout à fait, euh, euh, tout à fait crucial au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières. Alors Cette modernité, bien sûr, trouver ses racines, on peut les chercher très loin, on peut les trouver déjà dès l'Antiquité, on les trouve à la Renaissance, on les trouve avec le protestantisme, évidemment. J'ai même eu une discussion dernièrement avec quelqu'un qui me soutenait qu'on pouvait trouver les racines de la modernité avec chez Maître Ecarte, par exemple, ce genre de choses. Donc, on peut avoir un débat d'érudit sur la question, mais ce n'est pas, pas trop ce qui est important. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des hommes des Lumières, puis ensuite du 19e et du 20e siècle, et jusqu'à aujourd'hui des gauchistes woke, socio-justice warriors, ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, pour arriver à la société que nous avons actuellement, bien sûr, et euh, qui leur donne l'assurance absolue qu'ils nous sont supérieurs d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, d'un point de vue idéologique, et, euh, et qui les font penser, bien sûr, que vous êtes tous ici des abrutis, et moi le premier, qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, qu'ils ont réfléchi, et que nous, finalement, nous ne sommes que des bêtes, qui suivons euh, euh, les traditions sans réfléchir, qui suivons euh, le bon sens qui est un espèce de truc totalement absurde et qui n'est pas rationnel, tandis qu'eux avancent avec des concepts, des idées, des livres, des réflexions, des idéologies. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous faisons rouler dessus en permanence depuis déjà deux siècles par la modernité, parce que, étant justement cette civilisation moderne, ayant comme postulat métaphysique et idéologique cette civilisation moderne de gauche, nous ne sommes que des retardataires pour eux, et d'une manière générale, c'est la vérité. Nous ne sommes que dilatoires, c'est-à-dire que nous... Depuis deux siècles, nous ne faisons que gagner du temps sur une société progressiste qui avance. Donc, c'est la chose que je voulais vous dire juste au préalable. Modernité, progressisme et de gauche, c'est la même chose. Et nous vivons dans cette nouvelle civilisation. La question est de savoir pour nous si nous allons survivre à cette contre-civilisation et que le, la pensée des anciens, des classiques, qui est la véritable pensée de droite, va revenir, je le crois et je l'espère, ou alors si nous allons mourir avec cette modernité. Donc, Essayons de comprendre cette modernité, et essayons de comprendre comment un homme de gauche fonctionne dans son esprit. Et pour cela, donc, je vais me faire l'avocat du diable, et je vais donc me faire un gauchiste. Un gros gauchiste. Alors, je vais parler comme si j'en étais un. Donc, il faut bien essayer de vous imaginer que... Euh, ça, ça doit être un peu compliqué pour vous, mais imaginez que j'en je, suis un. Alors en fait, le premier truc qui se passe dans l'esprit d'un homme de gauche dans l'esprit d'un moderne, au XVIIIe siècle. C'est la croyance soudaine que le monde qui nous entoure, la nature, l'environnement, peut être régi par des lois qui sont intelligibles, que l'on peut comprendre. Au XVIIe siècle, ce qui se passe avec la sortie des principes de philosophie naturelle de Newton, en 1687, je crois, avec la découverte du calcul infinitésimal de Leibniz, avec le discours de la méthode, notamment de Descartes, qui est très important, et qui va inaugurer ce, ce rationalisme-là. Rationalisme qui, justement, suppose que d'un coup, là où, à l'époque, nous, les anciens regardaient la nature et le monde comme étant plein de sacrés et de mystères, mystères avec un grand M qui est, bien sûr, Dieu, et bien, d'un coup, on va se mettre à croire que le monde entier, l'univers entier et la nature sont traduisibles en équations mathématiques. On peut tout comprendre dans le monde. Et ce faisant, si on comprend tout dans le monde à travers des équations mathématiques, eh bien, on peut tout maîtriser, on peut tout changer, on peut tout mettre à sa botte. Il n'y a plus de limites. Nous devenons maître absolu de la nature. Le mystère, avec un grand M encore, est relégué, il est mis de côté, Dieu n'existe plus. Et donc moi, en tant qu'homme de gauche, eh bien, effectivement, c'est ce que je constate. Je constate que grâce à la science, nous découvrons de plus en plus de choses, et ces découvertes disent bien que l'esprit humain, grâce à l'usage de la raison, est capable de tout maîtriser, de tout comprendre. Et il n'y a plus besoin de mystère, il n'y a plus besoin de Dieu à partir de là. Le monde est purement matérialiste. Donc ça commence comme ça, l'usage de la raison. Alors bien sûr, l'usage de la raison, les Grecs euh, l'avaient aussi, au Moyen-Âge on l'utilisait aussi, au XVIIe siècle, qui a, qui a découvert justement cette méthode de la raison, on l'avait aussi, mais on lui attribuait certaines limites. Au XVIIIe siècle, toutes ces limites... Saute. Toutes ces digues disparaissent. Et l'étape numéro 2 de la croyance absolue dans le pouvoir de la raison, c'est-à-dire dans la capacité d'un individu lui-même tout seul, par sa seule réflexion de non seulement comprendre le monde, mais de le refaire et d'avoir maîtrise sur lui, ce qui se passe avec Descartes, hein, c'est ce que nous dit grossièrement Descartes. Descartes se dit, c'est là donc le discours de la méthode, c'est la méthode nouvelle qui va créer la modernité, c'est de se dire « je m'enferme dans une chambre en fermant les yeux » J'essaye d'oublier tout ce que l'on m'a appris, donc tout ce que je tiens du passé. Je le considère comme faux, en tout cas comme quelque chose qui n'est plus vrai par nature. Et par ma seule petite réflexion, je peux tout remettre en cause, tout passer au scalpel et donc tout refaire. Et cette méthode-là au XVIIIe siècle, et donc dans l'esprit de tout homme de gauche, va s'appliquer désormais à la société, à la société et à la politique. Car après tout, si on est capable de comprendre la nature avec des lois, comme la loi de la gravité par exemple, eh bien, c'est que la société et la politique fonctionnent exactement de la même façon. Qu'on est capable de la passer au scalpel, de regarder si elle est rationnelle, et de s'apercevoir en fait qu'elle ne l'est pas. D'un coup, lorsque l'on regarde la société avec cet œil nouveau rationaliste, qui idolâtre la raison, eh bien, on voit une société qui en fait est totalement irrationnelle. Elle a sa religion, il y a des hommes bizarres habillés en curé mais en soutane, pardon, des curés habillés en soutane qui font des rites étranges et qui racontent un peu n'importe quoi. Ne m'assassinez pas, je fais encore l'homme de gauche. Mais qui, qui racontent un peu n'importe quoi, avec des rites, avec des, qui nous disent, que, que qui nous parlent de la présence du, du Christ lors des messes, enfin, qui parlent de plein de choses comme ça, qui, qui appartiennent au domaine du au domaine de l'enfance, en réalité dans l'humanité, qui appartiennent au domaine des illusions. Et puis la société elle-même, avec ses ordres, avec ses hiérarchies, avec le roi, tout ça est plein d'absolus, tout ça est plein de sacrés, tout ça est plein de mystères, et n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. Donc on va appliquer le scalpel de la raison à la société. Et partant de là, on va se dire que si on applique ce scalpel de la raison à la société, on va pouvoir non seulement la comprendre, et quand on l'aura compris, la transformer pour en faire quelque chose de bien meilleur. Et donc là, vous avez l'esprit de la première gauche, qui est naturel, hein, dans l'esprit de n'importe quel homme aujourd'hui, l'esprit de la première gauche des Lumières, qui va aboutir à la Révolution française, qui est l'idée que ce que l'on tient du passé est forcément mauvais, puisque ce qui avait été fait au passé, dans le passé, avait été fait par des hommes qui n'avaient pas découvert cette méthode extraordinaire qui est celle de la raison, et que l'on croit, dans notre génération, avoir découvert. Et ça, vous pouvez vous en apercevoir à chaque génération d'êtres humains. Tout enfant qui se met à réfléchir, tout adolescent qui se met à réfléchir, a l'impression de découvrir plein de nouvelles vérités. Et il regarde le monde d'un œil nouveau, l'univers autour de lui et la société, et il se dit « Mais pourquoi ceci Pourquoi cela Tout ça me semble absurde. Moi, avec ma petite raison, je suis capable de me dire que je peux faire mieux que ce que j'hérite de mes ancêtres. » Et donc, voilà, le monde est matériel, le monde est compréhensible, je peux le changer avec ma raison. Et euh, on va faire forcément mieux que nos ancêtres et ce que l'on tient du passé, puisque eux n'avaient pas cet instrument de la raison, n'avaient pas cette méthode, tandis que moi je l'ai. Et comment est-ce que l'on peut mesurer finalement En quoi je peux vous prouver à vous, les espèces de salles droitards réactionnaires cathos que vous êtes, en quoi je peux vous prouver à vous que j'ai raison d'utiliser cette méthode Eh bien, C'est simple, par, le, par le, le bonheur individuel, grâce à la raison, grâce à cette méthode, grâce à cette méthodologie, je vais améliorer les la technique, je vais améliorer très largement le progrès te technologique. Et donc je vais faciliter la vie des hommes, je vais euh, les aider, je vais faire en sorte qu'ils souffrent moins au travail, dans la société, et, et ainsi de suite. Et donc le bonheur individuel va non seulement naître au XVIIIe siècle, mais va être désormais le marqueur pour comprendre le progrès, l'idéologie du progrès qui d'un coup naît à cette époque. Et en tant comme de gauche matérialiste, ben je me dis que finalement, Effectivement, euh, vu qu'il n'y a plus d'absolu, que le but de la vie sur Terre n'est plus de respecter les lois de Dieu ou des absolus euh, de, de grands sacrés comme cela, mais désormais de, de profiter de ce monde matérialiste tel qu'il est, tel qu'il nous est donné, eh bien, on peut mesurer ce, ce, ce progrès et cette chance que nous avons de penser de cette façon grâce au niveau de bonheur individuel. Donc, vous êtes tous des imbéciles si vous n'êtes pas à la recherche et à la poursuite de votre propre bonheur individuel. Et au XVIIIe siècle, c'est comme ça que, ça, que ça que le bonheur individuel naît et devient la véritable recherche principale qui doit être assignée à l'être humain. Mais après, il se passe quelque chose de tout à fait naturel dans l'évolution et dans les étapes de la pensée de gauche. Une fois que vous avez déjà tout ça, donc je ne vais pas répéter, vous avez, vous avez compris. Une fois que vous avez tout ça, vous dites que ce bonheur individuel qui se mesure en particulier par la jouissance des biens matériels doit pouvoir se donner à tout le monde. Or, on regarde la société et l'on constate que seuls quelques individus profitent de ces biens matériels qui sont finalement les seuls auxquels nous pouvons avoir accès sur Terre. Seuls quelques individus et il les, ces, ces individus qui bénéficient de ces biens matériels les héritent encore, héritent de ces biens-là par leurs parents donc héritent encore de ces choses-là par à cause du passé, à cause de, de, de privilèges et à cause de, de ce qui tienne justement des traditions et de l'ancien. Donc là encore, on doit passer les choses au scalpel. Et c'est pour ça que la gauche de Voltaire précède celle de Rousseau, c'est-à-dire la gauche libérale précède la gauche socialiste. Que dit Rousseau à Voltaire Il dit ⁇ Vous jouissez, moi j'espère ⁇ C'est-à-dire qu'en fait, que quand vous commencez à regarder le monde justement comme des formules mathématiques, vous vous mettez à conceptualiser le tout. Et quand vous regardez le monde comme une espèce de progrès qui va d'une enfance de l'humanité à un futur, un développement de l'humanité que l'on acquiert grâce à l'usage de la raison, et bien vous finissez par regarder l'être humain comme étant une seule et même entité, un concept non plus quelque chose qui existe et qui est dans sa diversité, mais un concept simple. C'est-à-dire que vous croyez en fait que partout où il y a des hommes, il n'y a pas des différences en termes de nature, il y a simplement des différences en termes de, de place dans l'échelle historique. Et c'est la vérité, regardez, nous nous avons grandi grâce aux conditions socio-économiques et maintenant nous, nous nous avons, comme des enfants, nous ne croyons comme des adultes, nous ne croyons plus au Père Noël comme nous y pouvions y croire lorsque nous étions jeunes. Et finalement, ceci doit arriver à n'importe quel être humain. Donc nous sommes tous égaux, nous sommes tous à la recherche du bonheur individuel qui se traduit surtout par la jouissance des biens matériels, mais il se trouve que nous sommes dans une société qui ne permet pas encore la jouissance des biens matériels à tout le monde. Donc là, deuxième étape de la gauche. On passe de Voltaire à Rousseau et petit à petit aux communistes. Alors, ça a commencé, comme je vous ai dit, par la fatuité, par l'idée que l'on était capable de tout comprendre dans la nature d'un point de vue scientifique et mathématique. Et une fois qu'on avait tout compris dans la nature, eh bien, on pouvait remodeler la société pour le mieux. Ça a abouti à la Révolution française et à la Terreur. Je ne devrais pas vous le dire, parce qu'en tant qu'homme de gauche, je devrais être l'avocat de tout cela. Mais ensuite, la... La nouvelle discipline à laquelle les hommes de gauche vont, vont, sur laquelle les hommes de gauche vont s'attarder va être l'économie, de plus en plus. puisque finalement, finalement, puisqu il n'y a plus que du matérialisme, que des biens matériels qui doivent être partagés, qui doivent, qui doivent être créés, produits et puis ensuite partagés, eh bien, la discipline principale, après les mathématiques, après la science, dont se prévalaient les philosophes des Lumières, eh bien, ça va être l'économie. Et les philosophes de gauche pour devenir des économistes. Et là, on arrive petit à petit à Karl Marx. Et il va y avoir exactement la même méthode. La même méthode. On va croire avoir tout compris dans l'économie. Donc, encore une fois, l'homme de gauche constate que les biens matériels ne sont pas distribués de façon juste et qu'il y a des hommes, alors même qu'ils sont censés être égaux, il y a des hommes qui n'en bénéficient pas comme ils le devraient. Donc, on se met à faire de l'économie. Et d'un coup, vous avez un Karl Marx qui écrit « Le Capital », et qui croit avoir tout compris dans l'économie. À chaque fois, un homme de gauche pense avoir tout compris. Hein. Il, faut bien, il faut bien saisir cela. Il regarde l'économie non plus comme quelque chose d'hasardeux, comme quelque chose où il y a finalement aussi une part de mystère. Bah, C'était la main invisible d'Adam Smith, par exemple. L'économie était un peu trouble, un peu, un peu mystérieuse à l'époque. Comme on, la nature l'était avant le XVIIIe siècle, comme la vie l'était, il y avait ce mystère, il y avait Dieu, le mystère était présent, les hommes de lumière arrivent et disent « non, il n'y a plus de mystère ». Et là, en économie, c'est pareil. Maintenant, vu que l'économie et les choses matérielles deviennent les choses les plus importantes, les philosophes de gauche s'y mettent et disent « non, nous comprenons tout là-dedans ». L'économie est régie par des lois, elle est régie par des équations, encore une fois, par des mathématiques, on peut la comprendre. Et donc c'est le capital. Et le capital de Marx, c'est de dire eh bien que le capitalisme est tout à fait compréhensible, euh, le le le fait qu'il va aller de plus en plus vers un, ben, un capitalisme monopolistique, la baisse tendancielle des taux de profit, le mécanisme de la plus-value. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de marxisme, mais ils se mettent à croire qu'ils ont compris tout à fait l'économie. Et s'ils ont compris tout à fait l'économie, eh bien on doit être on doit être capable de la rationaliser, de la transformer, de la refaire, et l'agent le plus rationnel capable de faire cela, ça doit être l'État, évidemment. Donc on va se dire qu'en gérant l'économie de manière rationnelle, parce qu'on croit l'avoir comprise, eh bien, on va pouvoir distribuer les richesses de façon euh, égale et de façon beaucoup plus juste. Donc à chaque fois, vous voyez cette même prétention à la compréhension suprême de la société, de ce qui s'y passe, et donc l'idée qu'on est capable de tout reconstruire. Et à chaque fois, un rapport antagoniste, parce qu'il faut bien saisir que, pour un homme de gauche, donc pour moi, si vous n'êtes pas capable d'accéder à la raison individuelle qui va, dans sa pleine mesure, qui va vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire, qui va vous faire comprendre à quel point c'est juste et vrai, c'est soit que vous êtes des imbéciles, euh, mais pas des imbéciles d'un point de vue de votre nature, parce qu'il n'y a pas de nature humaine, mais que vous n'avez pas été assez instruit et éduqué. C'est pour ça qu'on pense à chaque fois à gauche que si on éduque tout le monde et qu'on met tout le monde à l'école, bien tout le monde va finir par penser... Quasiment la même chose, de, de, en tout cas penser comme eux, on connaît la, la, la grande tolérance de gauche. Soit que vous bénéficiez du monde, du monde passé et du monde traditionnel. Et donc que vous êtes des privilégiés, que vous n'avez aucun intérêt à ce que l'on quitte ce monde et à ce que les gens fassent usage de cette raison individuelle qui leur permet de comprendre l'univers et ensuite l'économie. Donc on doit se débarrasser de vous. Donc soit on doit vous éduquer. Soit on doit se débarrasser de vous. Voilà comment fonctionne la pensée de la gauche. Et c'est tout à fait compréhensible si vous avez saisi ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc, au XVIIIe siècle, il fallait se débarrasser des prêtres, du clergé et des aristocrates, parce qu'ils empêchaient précisément la venue de cette société beaucoup plus parfaite et beaucoup plus rationnelle, basée sur des postulats logiques et non plus obscurantistes et traditionnels qui viennent de la coutume et qui viennent de rites un peu étranges, qui font une grande part au mystère, il faut évacuer le mystère. Et puis cet antagonisme va s'amplifier encore avec le communisme, puisque là ils vont dire que cette économie que l'on est capable de comprendre tout à fait jusqu'à même déduire le moment où elle finira par cesser, c'est-à-dire que vous savez dans le communisme il y a l'idée que le capitalisme va finir par cesser un jour du fait de ses contradictions internes, et eh bien, si on n'est pas capable de comprendre ça et donc de se faire tous communistes, c'est qu'en réalité, soit encore qu'on n'a pas été assez éduqué c'est pour ça qu'il fallait éduquer les masses populaires, soit que l'on fait partie de la classe capitaliste, de la classe bourgeoise qui s'attache à ses privilèges, qui s'attache à son statut parce qu'elle elle profite de sa domination pour exploiter les autres. Et donc il faut se débarrasser de cette classe-là pour que, pour que le paradis communiste arrive. Voilà comment on pense à gauche. Et d'un point de vue rationnel, je suis navré, c'est pour ça que je vais vous laisser la parole après. D'un point de vue rationnel, euh, j'ai raison. Vous, vous êtes là à défendre le mystère, à défendre la tradition, des coutumes, des choses qui n'ont rien de rationnel, encore je le répète, tandis que moi, avec ma réflexion toute logique telle que j'espère vous la comprenez maintenant, tout va de soi, tout est clair, tout est évident, tout est pertinent, et tout devrait advenir de cette façon et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est soit que, encore une fois, vous n'êtes pas assez instruit, soit que vous faites partie de la classe des dominants, des privilégiés, et que du coup vous êtes intéressé à la conservation d'un monde passé traditionnel, parce que celui-ci vous intéresse à vous, mais pas, pas pour l'humanité, pas pour le reste de l'humanité. Et on arrive, vous me permettez donc du coup de faire un petit bond en avant, on arrive à la gauche d'aujourd'hui. Donc il y a eu la gauche, il y a eu trois étapes pour moi, trois grandes étapes de la gauche. Cette gauche 18 siècle, des Lumières, qui a abouti à la Révolution française. La gauche rousseau-socialo-communiste, qui a abouti à l'URSS et aux différents régimes communistes populaires, entre guillemets, partout dans le monde. Et puis nous arrivons à la gauche déconstructiviste, la gauche de la French Theory, la gauche que nous avons à affronter désormais. La gauche woke, la gauche social justice warrior, bref, celle de notre génération. Alors que se passe-t-il à cette époque, juste après la guerre, dans les années 50, 60, et, plutôt, et surtout 70. Bon, En tant qu'homme de gauche, je dois reconnaître que les expériences passées n'ont pas été toutes extrêmement probantes. Hein. Effectivement, l'URSS a fini quand même dans les goulags, la Chine maoïste a fini par des massacres impressionnants, et donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors bien sûr, vu que je suis un homme de gauche, je ne me remets jamais en cause, hein. je crois toujours que c'est la classe des dominants qui a fait en sorte que, que, ça ne, que le véritable communisme, c'est-à-dire le, le paradis sur Terre, n'advienne pas. Hein. Comme à l'époque de la Révolution française sous Robespierre, on pensait aussi que si la Révolution n'arrivait pas à son terme, n'arrivait pas à, à, à se vivre pleinement, c'était à cause de tous les, euh, de tous les, les, les nobles, de tous, les, de tous les, les prêtres et toutes les forces contre-révolutionnaires qui persistaient dans le royaume. Donc on arrive dans les, dans les années 70, et la réflexion de gauche évolue, je me mets à réfléchir à nouveau, et je me dis, bon, il y a quand même un problème, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné Au-delà du fait que euh, la classe des dominants, la classe des oppresseurs, la classe des capitalistes, euh, et la classe des traditionnels, en plus avec les prêtres et tout, qui existent encore malheureusement, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Pourquoi cette, cette, cette pensée moderne, cette pensée de gauche, n'a pas, pas réussi Et là, en fait, on va utiliser exactement la même méthode que les deux précédentes que je viens de vous expliquer, mais cette fois-ci, la philosophie de gauche ne va plus se faire donc, mathématicienne, scientifique comme l'était celle des Lumières, ne va plus se faire économiste comme était celle des, des, des communistes au XIXe siècle, elle va se faire sociologue. Et aujourd'hui, le philosophe de gauche est essentiellement un sociologue, pour Dieu et tout le reste. Et là, c'est toujours le même principe. On va regarder la société et comment elle fonctionne, et on va croire tout comprendre de ses fonctionnements. Et on va s'apercevoir de quelque chose d'assez terrible pour l'esprit, c'est qu'en fait, si la domination persiste à travers les, les siècles, à travers deux siècles de modernité, un siècle en tout cas, le 19e c'est que la domination n'est pas seulement dans le clergé, elle n'est pas seulement chez les aristocrates, d'autant qu'en plus, après, les, après Vatican II et après, après les années 50, franchement, c'est pas trop l'Église catholique qui avait quelque chose à dire en France. Bon, cette domination n'est pas seulement non plus dans, le, dans la classe capitaliste et dans la classe des bourgeois. Et en fait, si cette domination du capitalisme et des bourgeois persiste, c'est parce que la domination est encore plus vicieuse. C'est qu'elle est partout. Elle est partout dans la norme. Elle est partout dans le normatif. La domination qui nous vient de la tradition, de la coutume et du capitalisme s'exprime à tout niveau sur les minorités et sur les individus que nous sommes. La nouvelle domination, c'est plus seulement une classe, c'est plus seulement des, des prêtres défroqués, c'est la norme, tout ce qui est normatif. D'un coup, on s'aperçoit que nous sommes entourés de fascisme. L'orthographe, la grammaire, c'est du fascisme, selon Barthes. selon ces philosophes-là des, des, de, de, de la déconstruction que nous avons affrontée aujourd'hui, et qui expliquent l'existence des, des cheveux bleus, des, des féministes folles, des, des woke, et tout ce que nous devons subir aujourd'hui. D'un coup, on s'aperçoit, grâce à la sociologie, que l'on croit avoir tout compris, bien sûr, hein, et je vous fais une petite parenthèse, mes, mes, mes camarades de gauche ont vraiment cette vanité extrême lorsqu'on les écoute. Croyez-moi, moi je me les tape assez régulièrement, j'écoute leurs podcasts, je lis leurs livres, ils pensent vraiment, de façon hallucinante, avoir tout compris des mécanismes sociaux par rapport à vous, enfin, par rapport à nous, j'allais dire, par rapport à vous. Ils pensent avoir tout compris et ils nous prennent pour des ignares parce que l'on ne comprend pas la méthodologie, justement, on n'a pas cette méthodologie de sociologie qui nous permet de comprendre les rapports sociaux. Et dans ces rapports sociaux, ils vont finir par voir de la domination de partout et de l'oppression de partout. Donc, je le répète, la grammaire est fasciste, le genre est fasciste, le fait d'être un homme, être une femme, tous ces codes et tous ces cadres qui nous sont imposés sont fascistes ils sont issus de la domination. Euh, le beau, le vrai, le bien, c'est la même chose. Je rappelle que la pensée woke s'est révélée dans les années 70, par exemple dans les universités américaines, Lorsque il y a eu la fameuse querelle des canons dans les années 70, fin des années 70. La querelle des canons, qu'est-ce que c'était C'était l'idée que pendant un siècle, les universités américaines, comme nous, nous le faisions d'ailleurs aussi en Europe, eh bien, les universités américaines apprenaient aux élèves Devait apprendre aux élèves ce qu'étaient les grandes œuvres de l'humanité. Il y avait comme ça 100, les 100 plus grandes œuvres de l'humanité, bah, qui est de Dante, Shakespeare, Balzac, Flaubert, vous aviez comme ça Homer, vous aviez 100 les plus, grands, les plus grandes œuvres de l'humanité qui étaient données aux élèves et ils devaient toutes les étudier. Et dans les années 70, à cause de ces penseurs de la French théorie, de la déconstruction, eh bien, on est arrivé et on a remis en cause ces canons. En quoi c'était des canons de beauté En quoi c'était des canons de vérité En quoi c'était des, des canons de grandeur Qui disait ça Sinon des vieux mâles blancs, euh, euh, des garnis, qui étaient les représentants de la domination. Et donc, on s'est mis à dire que toutes ces grandes œuvres de l'humanité n'étaient finalement pas si grandes, et on est entré ainsi dans le relativisme. Et on a commencé à vouloir intégrer à ces canons des œuvres de différentes civilisations et de différentes valeurs, on va dire. Bon, Donc, d'un coup, on se met à penser cela. La domination est partout et il faut se libérer du carcan normatif. Et c'est toujours la même chose, encore une fois, vous voyez, la colonne vertébrale à quel point elle est la même et à quel point ce chemin idéologique reste à tout prix similaire. Et je vais vous dire à vous qui ne remettez pas en cause ces, ces, ces normatifs, qui ne remettez pas en cause la beauté, qui ne remettez pas en cause euh, la féminité, la masculinité, ce genre de cadre. C'est pareil, je vais vous dire que. Si vous ne les remettez pas en cause, c'est parce que vous en bénéficiez. C'est parce que vous bénéficiez du normatif. Vous êtes, je vous vois tous, vous êtes tous beaux, vous êtes tous très bien, j'imagine, dans votre genre et vous ne cherchez pas à en changer. Vous avez euh, vous aimez vos, vos traditions, vos cadres, votre culture. Donc vous, vous en bénéficiez, mais c'est parce que vous êtes des privilégiés que vous n'arrivez pas à comprendre, soit parce que vous n'arrivez pas à comprendre à quel point ma nouvelle philosophie déconstructiviste est vraie. Soit des privilégiés, soit parce que vous ne l'aviez jamais entendue, telle que je viens de vous la décrire. Et donc, comme ça, on voit que cette gauche est passée du 18e, avec euh, l'entrée de la civilisation européenne dans la modernité, jusqu'à aujourd'hui, avec la post-modernité, qui est en fait son acmé, qui est son stade ultime. Eh bien, nous avons une seule et même lignée. Et toute cette lignée est une civilisation qui partage une même métaphysique, comme disait Heidegger, c'est-à-dire une seule façon d'appréhender le monde et ainsi de suite la vie de la cité, la vie de l'homme dans la politique. Et donc il faut que l'individu qui est encore une fois à la recherche de son bonheur individuel calculé seulement sur sa capacité à jouir des biens matériels, jusqu'à d'ailleurs son désir, je rappelle que pour la philosophie de la déconstruction, l'homme n'est qu'une machine désirante. Il y a aussi ça, d'ailleurs. Hein, dans la gauche, il a toujours une réduction de l'homme à quelque chose d'assez simpliste, un concept. Au XVIIIe siècle, l'homme n'était qu'un être à la recherche de liberté. C'était un, un, une machine à la recherche de liberté. Au XIXe, avec les communistes, c'était une machine à la recherche de justice, justice sociale. Et aujourd'hui, pour les penseurs de la déconstruction, nous ne sommes que des machines désirantes. L'homme se résume, l'être humain, vous, nous tous, nous ne sommes que des machines de désir. Nous sommes pleins de désirs, et le normatif précisément, c'est-à-dire les normes qu'on nous impose, nous empêche de vivre nos désirs à fond, et donc d'être émancipés, libres et ainsi heureux. Donc voilà, voilà pourquoi l'homme de gauche aussi embrasse tous les combats du passé, tandis que nous, enfin nous, vous, hommes de droite, souvent, n'embrassez pas les combats du passé de vos pères, en soit en ne connaissant pas la philosophie de la contre-révolution, soit en rejetant comme étant diabolique et fasciste les éléments qui ont essayé de les contrebalancer la gauche pendant deux siècles. Donc voilà, je viens de vous montrer comment, assez rapidement, bien sûr, assez brièvement, je viens de vous montrer comment fonctionnait l'esprit d'un homme de gauche, comment son esprit avançait, quelle était sa méthode, quelle était sa, sa rationalité. Je pourrais faire la même chose avec l'homme de droite, qui est tout à fait différent, évidemment, mais j'aimerais vous donner la parole, maintenant, et de m'amuser pendant la petite demi-heure que nous avons devant nous, de m'amuser à vous demander, comme un contrôle surprise à la fin de cette semaine de labeur que vous avez eue, de vous demander de me contredire, en tant qu'homme de gauche, en quoi, d'après vous, cette, cette réflexion que je viens de vous faire est fausse. En quoi je me plante Parce que là, je vous assure que, c'est filmé et que des hommes de gauche regarderont ça, que je l'espère, ils vont voir que finalement, avec cette petite présentation rapide, ils vont voir que nous connaissons très bien leur doctrine et leur réflexion contrairement à ce qu'ils croient. Donc j'aimerais maintenant que vous soyez capables, une fois que vous avez bien compris comment ça fonctionne dans l'esprit d'un homme de gauche et dans l'histoire, j'aimerais que vous soyez capables de me contredire. Donc allez-y Bonjour. <rire> c'est un Bonjour. peu bizarre de parler devant tout le monde. Euh, je pense que dans toute théorie, euh, la, la, les développements sont souvent euh, assez bien réalisés. Et euh, c'est souvent, il faut rechercher vraiment dans le, dans le cœur, donc dans ce qu'on considère comme axiomatique, ce qu'on ne démontre pas. Souvent, il y a des, des erreurs dans ce qu'on ne démontre pas et qui font qu'ensuite, tout le reste de la théorie... Euh, même si elle est cohérente et fausse à cause d'un axiome qui est faux. Euh, voilà. <rire> mais quel est cet axiome faux Moi, j'ai mes théories sur le monde et j'essaie de le comprendre. Vraiment, hein, je vous assure, je regarde des vidéos de type de gauche, je lis leurs bouquins, j'écoute leurs podcasts, et eux sont vraiment comme ça. Ils se disent, nous, nous essayons de comprendre le réel et par là, d'atteindre la vérité. Alors que vous, les hommes de droite... Vous n'essayez pas de faire cela. Vous restez dans les certitudes de votre bon sens, dans les certitudes que vous avez héritées de vos pères, de votre famille, de votre prêtre. Et vous n'allez pas chercher à comprendre le réel. Moi, je le fais à travers des théories. Je l'ai fait à travers les mathématiques au 17e, je l'ai fait avec l'économie au 19e, et là, maintenant, je le fais avec la sociologie, et je comprends les rapports de, de pouvoir et les rapports entre les différents individus. Je comprends comment la société fonctionne. Mais vous, qu'est-ce que vous faites je pense que... Moi je suis un peu taquin, comme vous, vous l'avez remarqué. Mais ça change, j'imagine. Peut-être que pour que, entre guillemets, les gauchistes se rendent compte qu'on n'est pas tous nés là-dedans. Il faudrait plus témoigner justement du fait que de plus en plus de personnes euh, qui viennent de, mi de, de milieux, entre guillemets, euh, ni catholiques, euh, ni euh, de droite, euh, ce qui est mon cas pour ma part, euh, viennent, viennent à, reviennent à la tradition et, euh, et, et reviennent au catholicisme. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais il faudrait l'expliquer. Ça, c'est juste un, un constat. Parce que moi, en tant qu'homme de gauche, je vous répondrai que c'est à cause du manque de moyens dans l'éducation nationale que les gens sont de moins en moins instruits et que du coup, les classes populaires, n'étant plus instruites comme elles pouvaient l'être auparavant, eh bien, elles tombent dans l'escarcelle de, de méchants fachos débiles comme vous. Non, non j'espère que vous vous rendez compte à quel point je, je souffre à écouter tous, tous leurs argumentaires et toutes leurs vidéos, et à quel point je fais mon travail de ce point de vue-là, parce que c'est pas facile. Bonjour et merci pour votre conférence originale. J'aimerais vous opposer un argument sur le plan de la raison. Euh, Curtis Charvin a écrit il y a dix ans euh, quelque chose que j'ai trouvé passionnant. Il a dit « De bien des manières, avoir une idée complètement absurde sert d'uniforme politique, puisqu'en fait c'est une démonstration implacable de loyauté ». Euh, de quoi, de quoi Cr2. Euh, d'uniforme, en fait, d'uniforme, c'est-à-dire que l'on montre à tout le monde sa démonstration implacable de loyauté. Et donc, par exemple, croire une idée curieuse comme le fait qu'un homme puisse devenir une femme ou ce genre de choses, donc c'est un uniforme politique. Et je voulais vous opposer ça sur le plan donc euh, de la rationalité, puisque selon vous, l'homme de gauche est rationnel, mais finalement peut-être que le fait d'avoir des idées absurdes n'est rien d'autre qu'une démonstration de loyauté. Merci. Ben, il va falloir me démontrer pourquoi le, le, le rationnel est absurde. Il finit par être absurde. Alors il y a bien sûr des, il y a bien sûr des, des, des petites astuces pour arriver à démontrer ça, que le leur, leur rationalisme n'est finalement pas tant que ça. Et notamment, bon, ben là, là je, je, je donne un petit, une petite astuce justement, que justement le de tout résumer à quelque chose, tout résumer le monde, la société les, et les rapports entre les êtres, de tous les résumés de façon absolument rationnelle, rationaliste à travers ce, cette méthode de la raison, croit-on, et, et l'idée que l'on puisse reconstruire tout cela sur des nouvelles bases n'est finalement pas si rationnelle que ça. Et que le niveau suprême de la rationalité, c'est de comprendre qu'il y a du mystère encore, et que le mystère doit persister. C'est toute la phrase de, de Bacon qui a été ensuite reprise par Rivarol, par exemple, c'est-à-dire qu'un peu de réflexion mène à l'athéisme, mais que beaucoup de réflexion ramène à la religion. Et que quand on est enfant, qu'on passe à l'adolescence et que d'un coup, comme je vous le disais, on croit comprendre d'un coup plein de choses sur le monde et on devient naturellement révolutionnaire. C'est pour ça qu'il y a un attrait immense pour la gauche auprès de la jeunesse. Et qu'il faut trouver, nous, les moyens de détourner cette jeunesse de la gauche. Mais il est naturel. Et quand je dis la gauche, encore une fois, c'est la modernité. Imaginez qu'on propose à un enfant... Un adolescent, qu'on lui dise que grâce à sa raison, lui, il est capable de penser la société beaucoup mieux que tout ce qu'il a, qu a hérité depuis. Et bien Arriver à lui faire comprendre que cette rationalité à lui, individuelle, ne laisse finalement pas tant que ça, et que le stade suprême et absolu de la rationalité, c'est de comprendre ses propres limites, c'est compliqué. Mais il y a bien la possibilité de le faire. Bon, comment est-ce que vous me contrediriez, alors, en tant qu'usule. Euh, appliqué. Bonjour, euh, si j'essaie de vous contredire, je pense que je dirais que euh, euh, les idées euh, qui ont été à l'origine de la première étape que vous avez mentionnée, euh, en fait, si on regarde l'évolution historique, elles sont arrivées dans un monde qui était très ordonné, très stable, et en fait, quand on regarde l'évolution qui s'est produite, on est dans un monde qui est de plus en plus instable, de plus en plus désordonné, où on, a, on en arrive à un, à un stade maintenant, euh, vous l'avez mentionné, où il y a des cheveux bleus, des cheveux violets, etc. Et il y a plus de catégories en fait euh, dans la société. Et en fait, si on étend un peu cette logique temporellement, on ne peut arriver qu'à un chaos total. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune différenciation entre les gens et la société deviendra complètement dysfonctionnelle et va s'effondrer d'elle-même. C'est... Euh, l'évolution qu naturelle qui semble être suivie C'est un, un, bon, un argument qui est très bon, mais qui est, euh, que les hommes de gauche ont du mal à comprendre, parce qu'effectivement, la philosophie moderne naît dans une société qui n'a eu de cesse de progresser en termes technologiques et qui a rendu la vie facile euh, aux gens. Et plus on a la vie facile, moins on voit le chaos qui sous-tend à toute chose, moins on voit le danger. Et Effectivement, toute la philosophie des anciens toute la philosophie des classiques, moi je les appelle les classiques, parce que les anciens, ça les inscrit sur une échelle chronologique, alors que les, on peut être classique aujourd'hui, comme on peut l'être hier, comme on l'était hier, et comme on peut l'être, bien sûr, comme on pourra l'être demain. Toute la philosophie des classiques était basée sur cette idée, justement, très importante, que le chaos sous-tendait à tout, et que le chaos pouvait toujours revenir. Et qu'en fait, l'humanité, toutes les sociétés humaines, sont des constructions, extrêmement fragiles, qui peuvent disparaître en un instant sous la barbarie, sous la décadence qui entraîne à la barbarie. Et, euh, et, et aux époques anciennes, bien sûr, on connaissait beaucoup plus tendanciellement la guerre, les famines, les maladies, euh, et on avait encore souvenirs et mémoire des barbaries, de la barbarie euh, euh, partout présente dans la nature, et y compris la propre barbarie que nous avions en nous. Et c'est effectivement un oubli de cette barbarie qui peut ressurgir, qui entraîne plus tendanciellement à la construction d'antéléchies intellectuelles, c'est-à-dire de pure construction abstraite. Et euh, c'est un argument opposé effectivement à un homme de gauche, mais pour lui c'est dangereux, parce que lui va répondre que si l'on met en place la société qu'il souhaite, elle sera beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus en ordre. Et c'est dangereux aujourd'hui, parce que si je suis un type de gauche de celle de la gauche actuelle, hein, j'entends votre argument. Je vous montre effectivement ce monde et je vous dis mais regardez c'est le capitalisme qui fout tout en bordel c'est le capitalisme qui fout le monde par cul par dessus tête et qui l'entraîne vers la catastrophe alors que l'on devrait justement reconstruire un monde beaucoup plus beaucoup plus organisé sur d'autres bases que les bases de l'intérêt de, de l'intérêt pur donc là il y a aussi là aussi il faut être capable de tenir un discours anti-capitaliste ou en tout cas qui maîtriserait le capitalisme qui imposerait des limites au capitalisme mais un discours de droite, un discours classique. Et c'est pour ça que nous devons développer ce discours-là, parce que sinon, votre argument est voué à l'échec face à un homme de gauche, parce que lui, il va mettre le capitalisme dans l'escarcelle de, de la droite, ce qui n'est pas le cas philosophiquement. Bonjour, merci beaucoup. donc moi je vous opposerai deux arguments. Le premier sur le plan des axiomes qui sont qui sont faux sur la vision de l'homme lui-même. Puisqu'au début de votre de votre intervention, vous avez dit que chacun a le droit de rechercher son bonheur individuel. Mais là vous partez du principe qu'il y a des individus, donc des hommes en soi. Euh, si je reprends la définition de Rousseau. Or, euh, de façon empirique, l'homme s'inscrit toujours dans une lignée et dans une continuité. Ce qui veut dire que là, on se base sur le fait que euh, tous les hommes sont similaires, sont pareils. Et donc, ça, euh, c'est déjà un premier axiome euh, qui, empiriquement, est faux et euh, ensuite hein, euh, ce que ce que je ce que je tenterai de montrer pour opposer, euh, pour m'opposer aux, aux arguments d'un homme de gauche c'est que communisme et capitalisme capitalisme sont finalement les deux faces d'une même pièce puisqu'ils remettent hein, euh, l'homme euh, comment dirais-je, hein, au centre de tout euh, processus de décision, euh, au centre, finalement, euh, de, de, de... Enfin, l'homme peut se définir, hein, selon les capitalistes et les communistes, euh, uniquement par lui-même, il n'a pas de limite bornée, or, on observe que c'est faux. Et euh, si euh, on, on part, en fait, de ces principes-là, il euh, y a une absence de pragmatisme et euh, on, on constate finalement que euh, l'homme, en, en, en cherchant à constamment dépasser euh, ses, ses limites' hein, ses prédéterminations, euh, ne va finalement que nier sa nature hein, et euh, va, va, va en fait partir dans une dans une fuite en avant je sais pas si euh, c'est si bien sûr eh bien là euh, ça, euh, le premier argument notamment est très très important et c'est l'un des arguments qu'on doit avancer en tant que comme de droite en tant que classique à la gauche c'est justement c'est que de la même manière que la barbarie est capable de revenir et de détruire notre communauté, il faut arriver à faire comprendre que chaque individu, tous autant que nous sommes, nous ne sommes avant tout que des héritiers. C'est la phrase de Saint-Exupéry, nous ne sommes tous que des héritiers. Tout ce que nous avons sur Terre, on le doit à nos pères à une lignée d'ancêtres. Et que nous vivons dans une communauté, que la communauté vit en nous, et qu'il n'y a pas justement d'individu autonome, d'homme concept. Et que donc toute notre vie est liée à la communauté. Sans la communauté, nous disparaissons. Or bien sûr, c'est quelque chose que l'on sent organiquement quand on vit dans une petite tribu de chasseurs-cueilleurs, quand on vit dans un village au Moyen-Âge, et que l'on sent qu'on a tous besoin des uns des autres, que le Seigneur sert l'intérêt euh, du village parce qu'il défend euh, sa seigneurie, qu'il va donner la rendre la justice... Qu'il va euh, protéger euh, les faibles et prendre en charge la famille du paysan si jamais le paysan euh, le paysan tombe malade, que le paysan bien sûr eh bien produit de produits et euh, euh, grâce à son grâce à sa à son agriculture et donc nourrit le, le reste de la seigneurie. Bref, lorsque l'on sent que nous sommes tous de façon hybride presque de façon organique connectés. Oui, ben là, on sent l'intérêt de la communauté. C'est pour ça qu'on ne peut pas être de gauche à ce moment-là. Parce qu'on sait que si la communauté disparaît, c'est notre vie personnelle qui est en danger. Et donc, la recherche de bonheur individuel, alors là, sans communauté, puisqu'elle aura disparu, nous serons en grand danger. Le souci que nous avons dans la société industrielle et surtout post-industrielle, la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes atomisés. Nous vivons tous par nous-mêmes. Un individu seul avec son ordinateur et son smartphone pour commander un Uber Eats pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour dîner, n'a besoin de personne. Et pour lui, du coup, la communauté devient quelque chose de totalement abstrait. Et c'est à ce moment-là qu'il peut se mettre à imaginer des trucs sur tableau noir et une société qui serait éventuellement plus parfaite et à ne plus être responsable dans cette société, ne plus prendre cette société avec prudence et avec gants, avec des gants très sérieux, parce qu'on n'a pas peur, fondamentalement, que cette société disparaisse. Et d'ailleurs, ça va même plus loin aujourd'hui. Ce n'est même plus qu'on a peur que la société disparaisse, c'est qu'on souhaite, à cause du nihilisme systémique qui justement vient de cette façon de vivre et de ces nouvelles conditions de vie, on va même chercher à ce qu'elle disparaisse. On va chercher à ce qu'elle se fasse remplacer. Donc, arriver à remettre dans la tête d'un individu qu'il doit toute son existence à sa communauté, et que toute communauté est par nature extrêmement fragile et qu'il suffit de s'intéresser à l'histoire pour s'en apercevoir, que toutes les civilisations sont mortelles et que les petites communautés peuvent mourir assez rapidement. Eh bien, il faut mettre ça dans la tête des gens. Et là, quand vous leur montrez l'histoire, quand vous leur montrez que nous pouvons disparaître en tant que communauté et que tout cela vous retombera sur la tête, à titre individuel, et eh bien là, du coup, on commence à percer dans l'esprit de gauche. Et d'ailleurs, c'est ce qui, c'est ce qui fait que nous commençons à avoir quelques victoires idéologiques si vous regardez bien. Là, d'un coup, les gens qui étaient totalement 100% à gauche. D'un coup, ils commencent à se faire un petit peu agresser dans la rue. Ils voient bien que finalement, c'était leur communauté, culturelle, civilisationnelle, celle qu'ils tenaient de leur père, qui les protégeait un hein, tant soit peu. Et donc, c'est ça qui nous fait gagner des points aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'ils s'aperçoivent que leur existence individuelle est liée à celle de leur communauté. Alors que l'homme de gauche ne pense jamais à cela. En tout cas, c'est pas le postulat de sa pensée préalable. Donc, effectivement, c'est un bon argument. Euh, du coup, moi, je vais reprendre un peu l'argument enfin, qui a été dit, mais euh, euh, c'est que dans la, bras, pardon, euh, okay. euh, dans la pensée classique, dans la pensée classique, l'homme est, euh, alors que dans la pensée moderne, l'homme doit être, veut être. Et en fait, euh, face à un, un gauchiste, je dirais, euh, le, enfin, les arguments de la raison pour cet axiome-là euh, sont, sont inutiles parce que. Enfin, c'est pas inutile, mais euh, dans la première vision, c'est l'humilité, Enfin, c'est une vision humble. En fait, c'est une histoire d'attitude, on va dire, euh, face à la réalité. Et euh, donc, euh, donc, voilà, dans la pensée classique, c'est l'attitude humble de se dire bah, que l'homme est, tandis que dans la pensée euh, moderne, bah, c'est une, une sorte d'orgueil, de démesure, de vouloir euh, décider pour, pour l'homme, donc que l'homme doit être, veut être. Et donc, je pense que soit on, fait, on a affaire à quelqu'un de gauche, vraiment qui cherche la vérité et qui a du bon sens, et peut-être que là, on peut parvenir à, à, à lui faire venir la raison, soit euh, s'il n'y a pas euh, ce bon sens, on peut essayer de pointer les contradictions internes, mais, mais on va dire c'est plus la superficie, et le, c'est moins dans le... c'est pas l'action de base, et ça reste dans la superficie, mais on peut peut-être essayer euh, si, ouais, de pointer les contradictions internes, puisqu'il y en a beaucoup, vu que leur pensée, il faut... Alors c'est un très bon argument de parler de, de l'humilité. mais C'est difficile à avancer comme argument. Alors, c'est un débat qui a eu, hein. je ne vais, vais pas vous faire un, un coup encore une fois, mais justement, face aux prétentions de la raison individuelle, et donc de cette nouvelle génération qui croyait pouvoir tout réinventer grâce à l'usage de cette méthode de la raison. Premier argument qu'ont avancé les contre-révolutionnaires, c'est l'argument presque principal de Burke dans sa réflexion sur la Révolution française, c'est de dire, mais vous, à l'échelle d'une génération, vous n'êtes pas capable de penser aussi bien que l'addition de tous vos ancêtres réunis sur des millénaires. C'est-à-dire que si nous faisons comme ceci et comme cela, c'est pas parce que nous étions, enfin, parce que nos pères étaient des enfants qui étaient dans une sorte d'obscurantisme absolu, c'est parce que justement, par empirisme, ils ont testé tout ce que vous croyez être vrai aujourd'hui. Et que l'histoire a éliminé ça, comme dans la sélection naturelle, a éliminé ça naturellement parce que ça remettait trop en cause et trop en danger la société. Et donc ensuite, la vie de l'individu. Donc être capable d'être humble par rapport à son esprit. Bien sûr que c'est vrai que c'est juste. C'est hyper compliqué à dire ça à un gosse, à un adolescent. Je ne sais pas comment vous étiez, adolescent. Moi, je vous le dis, hein, quand j'étais adolescent, je, je croyais... Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais vous allez me dire. Mais je, je croyais que, euh, que j'avais tout compris. J'étais persuadé que j'avais euh, j'avais les clés de tout, qu'il n'y avait aucun mystère pour moi. Je comprenais le monde, comment ça fonctionnait. Et je, je, je voulais j'ouvrais toujours ma grande gueule et voulais voulais apprendre la vie à mes parents, mes grands-parents, et à tout le monde. C'est normal pour un ado. Et donc cette, ce truc là, c'est un truc de gauche. Mais c'est normal. C'est là c'est là où ça devient dangereux. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il faut qu'il reste humble et que sa raison individuelle est évidemment capable de de réfléchir, de mesurer, de calculer de raisonner sur le monde et peut-être effectivement d'améliorer ce qui ne va pas, d'amender certaines choses, de, de réparer certains trucs qui avec le temps se sont un peu trop tordus, bien sûr, mais qu'il n'est pas capable de tout remettre en cause par lui-même. Et que s'il le fait, ça devient très dangereux. Et encore une fois, il perd l'existence de sa communauté et donc in fine de sa propre vie et de sa propre lignée. Donc ça, c'est aussi un travail d'histoire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'histoire est évacuée de, des, des programmes scolaires, c'est parce qu'on s'aperçoit de ça à travers l'expérience, à travers l'expérience d'une vie. Souvent d'ailleurs lorsqu'on vieillit, on regarde les illusions de sa jeunesse quand on croyait avoir tout compris avec amusement. Moi plus je vieillis, plus je m'aperçois à quel point j'avais rien compris quand j'avais 15-16 ans, évidemment. Et quand on regarde l'histoire, c'est le même effet d'un point de vue civilisationnel et d'un point de vue de la société. On s'aperçoit, moi je suis en train en ce moment de lire et relire, parce que je n'avais pas lu tous les volumes, je suis en train de lire « Toute l'histoire de la civilisation » de Will Durant. Donc il est en, je crois, 30 ou 40 volumes, j'en ai pour l'année à le lire. Il est incroyable de constater qu'à chaque époque, il y a eu des socio-justice warriors, des socialistes, des nihilistes, des athées, des aînés, au contraire, religieux. Enfin, l'histoire ne fait que se répéter. Et à chaque fois qu'un gamin arrive et qu'il croit avoir tout compris, il faut lui mettre le nez dans l'histoire et lui faire comprendre à quel point... Non, il, il ne fait que répéter des choses qui ont déjà été testées mille fois dans l'histoire et qui ont souvent abouti à la décadence et à la disparition des communautés et des sociétés. Donc, euh, apprendre l'humilité une réflexion, c'est essentiel à droite, mais c'est évidemment, pour les raisons que je viens de vous décrire, extrêmement compliqué. Comment dire à un gosse de 15 ans qu'il faut qu'il la rabatte un peu et comment dire du coup à des gauchistes de centre-ville qui croient avoir, qui ont accès à, à tout le savoir du monde sur leur smartphone, qui n'ont pas de rapport avec leur communauté parce qu'encore une fois ils ont tout à portée de main, comment arriver à leur faire comprendre qu'il qu faut rester humble par rapport à la nature, par rapport au monde, par rapport à la société, et que toute leur connerie par exemple de gender fluid d'aujourd'hui ça a déjà été testé. Hein. Vous lisez euh, les, euh, la fête euh, dans l'ancien régime de Massot. Vous vous apercevez que tous les nobles au XVIIIe siècle, pas tous, bien sûr, mais beaucoup, en tout cas ceux qui étaient à Paris et à Versailles, euh, le truc qu'ils préféraient, c'était mettre du trouble dans le genre. On n'appelait pas ça genre à l'époque, mais c'était de se travestir, de jouer aux femmes pour les hommes et de jouer aux hommes pour les, pour les femmes. Donc ces trucs-là ont déjà été faits hein, et ça a fini par leur tête tranchée à l'échafaud de 1789 et 1793. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes révolutionnaires qui nous trancheront de la tête, qui trancheront de la tête à ces citadins parisiens, mais il y a des barbus euh, que vous imaginez qui pourraient se proposer de le faire. Donc tout ça a déjà été fait. Donc euh, apprendre l'humilité à travers l'histoire, c'est effectivement un gros point positif, euh, en tout cas un gros point fort de notre pensée à nous. D'autres contre-arguments à mon gauchisme échevelé euh, bonjour. Euh, ben pour ma part, moi, je vais rentrer un peu dans votre jeu de gauchiste. et je vais vous parler d'immigration de, de masse. Donc, euh, vous dites gauchiste et rationnel. Donc, pour vous, vous avez raison surtout. Mais euh, vous habitez en Ardèche, c'est-à-dire une zone plus ou moins préservée. Donc, euh, vous, vous vivez pas justement cette réalité. Donc, pour vous, l'immigration de masse est une chance pour la France. Mais justement, je vais poser, enfin, comment dire. Vous pensez que oui, c'est une chance car vous êtes rationnel et humaniste. Mais justement, je vais je vais poser une question à tout le monde qui s'est déjà fait intimider et agresser ici par des racailles. Lève la main. Bon, c'est pas beaucoup. Bref, euh, donc euh, même on va dire que on va dire qu'il y a plus de mains qui sont levées parce qu'il y a certains qui veulent peut-être pas témoigner. Quoi. Euh, donc en gros par euh, comment dire l'idée que vous avez toujours raison sur tout vous allez nier la réalité de tous ces français car justement vous, vous pensez que vous êtes rationnel que vous pensez que, que vous avez la raison mais qui êtes-vous pour pour justement euh, juger la réalité de millions de français voilà qui êtes-vous pour juger la, la réalité de millions de français qui sont emmerdés euh, quotidiennement alors cher ami euh, je vais vous décevoir mais cet argument et précisément celui qui ne marche absolument pas pour un, pour un homme de gauche. Pour plusieurs raisons. D'abord, si on fait justement de la sociologie, qu'on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent, parce qu'on est capable aussi nous, nous d'en faire, on s'aperçoit qu'il y a une, une congruence entre le vote de gauche et l'urbanité. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs aux élections. Plus il y a urbanité, plus il y a euh, plus il y a vote euh, tendanciellement à gauche. Donc Cela contredit déjà votre postulat, parce que normalement, c'est en urbanité, en zone urbaine, qu'on a plus de chances de se faire agresser. Et pourtant, c'est là où les votes de gauche sont les plus importants. Donc, je j'allais dire, votre ressenti personnel, petit monsieur, j'en ai strictement rien à faire. La preuve en est, plus on vit avec des immigrés, plus on vote à gauche. Donc, vous voyez, cet argument-là est assez difficile. Deuxièmement, c'est pas le postulat philosophique qui vous attaquez là. Vous faites étalage de bon sens. Et pour eux, il n'y a rien de plus méprisable. Vous faites étalage de bon sens. Bon Dieu, nous sommes des Français, nous nous sommes agressés dans la rue, ce n'est pas normal. Le bon sens veut qu'on fasse quelque chose, pour bon sens de bois. Ça, c'est un truc de débile pour eux. Parce qu'ils vont, ils vont vous sortir les études, les études sociologiques, ils vont vous montrer, en, en faisant un, un travail sur les chiffres totalement absurdes, ils vont vous montrer que la sécurité a baissé depuis, depuis 30 ans. Ils sont capables de tout vous sortir. Avec les chiffres, on peut faire absolument n'importe quoi. Je ne sais plus qui disait cela. Donc, cet argument de bon sens, attention, il peut, il peut être bon pour toucher les, les, le peuple, pour toucher la masse, pour toucher les gens, et ça marche très bien à CNews, hein, le fait de dire ça de façon aussi simple, aussi, aussi franche, va toucher des gens, hein, bien entendu. Mais pour parler à un homme de gauche, ça ne suffira pas. Donc il faut, euh, il faut entrer dans d'autres dans, dans, dans postulats philosophiques euh, pour, pour vraiment lui faire comprendre que l'immigration est une chose qui est, qui est négative à la fois pour l'accueillant, mais aussi pour, pour, pour celui qui est, qui est accueilli. Oui, euh, bonjour. J'ajoute je, je, juste un petit point à la remarque précédente. Éric Zemmour est arrivé troisième à Paris et 50% des électeurs de gauche trouvent qu'il y a trop d'immigrés. Donc, bon, c'est plus compliqué que ça, mais pas bon. Je Donc, vous me dites que la pensée de gauche euh, démarre à la base du rationalisme. Il est arrivé troisième, partir... mais précisément dans les arrondissements, là où il a fait les plus hauts dans est est les plus hauts salariés, etc. Euh, oui, vous me dites donc euh, qu'à la base de la pensée de gauche, il y avait le rationalisme, qu'à partir du rationalisme, on pouvait tout comprendre le monde et donc euh, pouvoir tout changer, etc. Alors moi, au risque de choquer, je, je pense que c'est le cas. Et euh, bon, on observe le monde, on observe des constantes, on en déduit des lois, etc. Et ça nous permet de on a pas de découvrir toute la physique, la chimie, l'astronomie, etc. et notamment la biologie. Alors, ce qui est bien dans une pensée, c'est euh, de, de ne pas trop se contredire, quand on a tenté l'expérience communiste, euh, Lysenko, qui était quand même un savant, nous expliquait que la génétique était incompatible avec le communisme. Donc eux-mêmes, ils comprennent que la rationalité n'est pas vraiment compatible avec leur idéologie. Alors maintenant, vous nous expliquez que la sociologie, aujourd'hui, permet de comprendre le monde, très bien. Il y a quelque chose d'important en science, c'est la reproductibilité. C'est Si je tente une expérience mille fois, je suis censé aboutir mille fois au même résultat. Et ça démontre que ce résultat est valide, qu'il est scientifique. La crise de la reproductibilité, c'est 85% dans les articles de sociologie. Donc c'est tout sauf reproductible et ça aide pas à comprendre le monde. Voilà. Oui, bien sûr, mais de toute façon on de leur montrer, mais, mais ils se sont à chaque fois trompés. Hein. Sur les... Euh, parler de relativité, les, les, les, lois, les, les lois scientifiques qui permettaient pour eux de mettre la nature en équation mathématique du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, se sont révélées, pas pour toutes bien sûr, mais pour la plupart, être, être fausses à la suite, après des découvertes de la, de la relativité et tout cela au, au XXe. Euh, le capital, le communisme, n'a pas du tout compris l'économie de façon parfaite. Ça serait saurait si l'économie socialiste marchait. Et pourtant, ils en sont persuadés. Et ils sont persuadés aujourd'hui de tout comprendre avec leurs études sociologiques dont, en vérité, effectivement, plus de des deux tiers, et je suis gentil quand je dis les deux tiers, euh, racontent absolument n'importe quoi et, sont, et, sont, et ont un biais gauchiste absolument évident. Euh, ça aussi, c'est un argument à leur montrer qu'à chaque fois, justement, relié à l'idée de l'humilité qu'il faut avoir, leur montrer à quel point, à chaque fois, leurs prétentions se plantent et finissent en catastrophe. Elles ont fini, euh, la première gauche a fini aux au terreurs de la Révolution française, la deuxième et ses prétentions économiques on finit au goulag et à l'extermination, et aujourd'hui, nous finissons dans le nihilisme complet, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'extermination, nous sommes en train de nous suicider. Donc là, ça aurait été une autre conférence que j'aurais aimé vous faire, et qui est le sujet d'études un peu plus nietzschéennes, parce que finalement, c'était le, le, le cri de Nietzsche face à, à ce qu'il observait, la modernité, c'est-à-dire Dieu est mort, c'est-à-dire le fait d'avoir retiré justement le mystère allait amener au nihilisme le plus absolu, il voyait ce nihilisme grimper, et donc nous, nous ne pouvons aboutir avec cette civilisation moderne nihilisme complet qui lui-même amène au suicide et c'est précisément le stade de civilisation dans lequel nous sommes Alors, une dernière question une dernière et je dirais une dernière chose après bonjour Julien bonjour. je pense que dès le début en fait on se trompe en définissant la gauche comme la modernité d'autres auteurs la définissent comme l'expression idéologique de l'utopie égalitaire l'égalité n'étant pas dans la nature être de gauche et irrationnelle De toute façon, c'est très vrai. Et montrer, dès qu'on le peut, que les inégalités ne proviennent pas seulement du fait social et de la domination, mais qu'elles sont inscrites dans la nature, est quelque chose qui ennuie, pour ne pas employer un autre terme, énormément les hommes de gauche. Et nous avons un avantage aujourd'hui, c'est que les, les études génétiques sont en train de le démontrer de plus en plus. Effectivement, l'inégalité est partout dans la nature, c'est un fait observable, mais c'est quelque chose que l'on pourra constater de plus en plus dans l'être humain. Alors, je terminerai simplement par une dernière, une dernière chose. Je suis assez étonné, mes chers amis, parce que je vous ai montré la, la, tout, tout, le, tout le mécanisme de la pensée de gauche depuis l'origine qui a ouvert cette, cette sphère civilisationnelle qu'est la modernité et dans laquelle nous sommes encore. Et il n'y en a pas un, alors que nous sommes à Academia Christiana, qui est venu me parler de Dieu. Alors vous voyez bien que ça, tout a commencé avec cette question-là, avec l'idée que c'est en mettant de côté le mystère, qu'ensuite nous pénétrions dans une nouvelle ère civilisationnelle qui a amené là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à être tel que vous êtes, de bons catholiques, parce que c'est le problème fondamental, in fine. Merci.